Salut les rôlistes et bienvenue à RPG Day 2018, quatorzième question, décrire un échec qui est devenu euh, plutôt éclatant. Euh, la devise du club, du motor club de 1% euh, est devenue au fur et à mesure des parties, euh, on ne loupe jamais une occasion de passer pour des cons. Donc euh, cette, euh, cette devise a été gagnée. Hein, C'est eux qui se la sont donnée. Moi, je n'ai pas choisi de leur donner, mais je l'approuve. Elle euh, a été gagnée au fur et à mesure des, des échecs catastrophiques en, en sociabilité qu'ils ont pu tenter d'avoir. On a, on a un président qui, qui rencontre les, les dirigeants de l'IRA Il hein, négocie de, de meilleurs contrats sur une fourniture de matériel, et après avoir accepté de rencontrer le Motor Club, les kings du trou IRL les reçoivent, ils négocient, ils amènent chacun leurs arguments, et donc les trois kings leur disent « bon ben voilà, maintenant vous allez pouvoir partir, nous on va réfléchir de notre côté, puis on vous tiendra au courant de notre décision si on accepte de modifier les termes de nos accords ». Euh, à ce moment-là, au lieu de se lever et de les remercier pour le temps passé, euh, le président, euh, cherchant à être désinvolte, euh, le, le, le joueur en question a été beaucoup moqué. Euh, cherchant à être désinvolte, balance quand même pour clore euh, donc au king de, de la plus grosse mafia irlandaise. Euh, sinon, vous ne connaissez pas un coin sympa, un petit resto pour aller bouffer un, un bout. S'en euh, est suivi un hein, un long fou rire d'une quinzaine de minutes de la part de tous les autres joueurs, ceux, ceux dont les personnages étaient présents comme les autres. Et euh, c'est resté assez légendaire. Voilà, ça n'a évidemment en conséquence, pas forcément de, de conséquences problématiques, euh, ni dans l'histoire euh, ni, euh, ni en termes de jeu d'ailleurs. Mais, euh, mais ça a fait bien rire tout le monde puisque bah, c'était ce, ce côté débridé de, de parler à un directeur de mafia, de, de restauration. Dans le coin, c'était euh, assez original et ça nous a fait beaucoup rire. Ce, ce, ce même genre de situation est arrivé à plusieurs reprises durant des négociations. Euh, euh, Lorsqu'on parle de prix de vente avec un street gang, ils n'ont pas hésité à donner euh, le, soit leur prix de fourniture, ce qui ne permettait pas de négocier leur marche comme ils voulaient, ou, euh, ou simplement mentionner qu'ils vendent au street gang opposé. Exactement le même genre de produit. Donc, devenu, euh, euh, un échec critique qui est devenu absolument amazing, je dirais que c'est un échec critique RP, pas de jet. Il s'agit de la campagne 1% en entier. Euh, voilà, c'était la 14e question de RPG Day 2018. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à demain. Ciao les rôlistes